Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Damien Belvez et je suis le formateur de l'ABU qui aurait dû faire le cours du mois d'avril sur la recherche d'informations sur le web. J'aurais dû être présent donc parmi vous et évidemment le coronavirus en a décidé autrement, donc nous voilà tous confinés, donc ce n'est pas une raison évidemment pour ne pas poursuivre le programme autant que faire se peut. Dans cette idée, euh, nous allons euh, traiter ce qu'il était prévu que nous traitions euh, en présentiel, et on va commencer notamment par euh, la recherche avec le thésaurus, le Thesaurus Mesh en l'occurrence. Auparavant, je vais exposer l'ensemble des compétences qu'on va essayer euh, de parcourir euh, lors de ces vidéos. donc euh, Elles sont exposées ici. Vous allez pouvoir... Euh, J'espère en tout cas comprendre l'intérêt d'utiliser un thésaurus pour faire de la recherche documentaire. Utiliser le thésaurus Mesh et formuler une requête en Mesh, c'est le sujet de cette vidéo actuelle. Connaître le moteur de recherche PubMed, normalement vous en avez déjà entendu parler avec vos tuteurs. On va aussi parler un petit peu de revue de littérature à l'occasion des exercices qui vont vous être proposés. On va en profiter pour faire rapidement une recherche dans la presse en ligne. Peut-être que vous l'avez déjà fait. On va analyser une page de résultats de Google en fonction de la fiabilité des liens qui figurent sur cette page. On va pratiquer ce que j'appelle une recherche périphérique sur un site pour en connaître sa réputation. C'est un indice de sa fiabilité. Et plus largement, on y consacrera un peu plus de temps. On va découvrir les outils de découverte Supernova. Je pense que pour vous, ça ne va pas être une découverte totale, vous avez dû l'utiliser déjà. Google Scholar, et je vous propose aussi un outil, sans doute que vous ne connaissez pas, qui s'appelle Lens.org, on va essayer de comparer leurs mérites respectifs. On parlera également d'autres outils utiles pour votre recherche documentaire, comme le Sudoc, le Vidal, bien sûr, et euh, d'autres sites de référence. Alors, tout d'abord, comment chercher Normalement, la question dans la recherche du mot-clé est primordiale, et particulièrement dans les sujets médicaux. C'est pourquoi on a recours à un thésaurus, un ensemble de, de mots-clés euh, qui sont choisis, sélectionnés par euh, les éditeurs de ces thésaurus, euh, donc des hommes et des femmes qui concourent à indexer le contenu que l'on trouve dans les principales bases de données médicales, la plus connue étant PubMed. Par exemple, ça, comment l'appeler Si je dois, suis amené à faire une recherche sur PubMed, par exemple, euh, sur la, pour trouver de la littérature médicale sur le sujet, quel mot-clé je vais utiliser Spontanément, il y a plusieurs mots-clés qui me viennent. Celui qui est le plus utilisé actuellement, c'est le Covid-19, euh, qui est la manière américaine au départ d'appeler ce, ce virus, ce coronavirus. Alors évidemment, il y a aussi le coronavirus qui est très populaire sur les réseaux sociaux. Euh, coronavirus de type 2. On a l'appellation médicale SARS-CoV-2 qui fait le lien avec le premier SRAS, celui de 2001. Et puis <coughs> la forme développée en fait, de ce mot-clé, Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2. Supposons à présent que j'ai besoin de réunir toutes les études cliniques sur le coronavirus. Pour, euh, parce que je commence vraiment une étude sur euh, les, la manière de se, se préserver contre ce coronavirus. Et donc, euh, avant de faire mes propres, mes propres études cliniques, j'ai besoin de euh, récupérer euh, toutes les études cliniques qui ont été faites auparavant en lien avec euh, ce, ce syndrome. Euh, comment vais-je interroger les bases médicales Est-ce que je vais devoir faire mener plusieurs interrogations euh, sur ces différents mots-clés qui apparaissent ici, coronavirus 2, euh, SARS-CoV-2, pour être exhaustif Ou est-ce que je vais pouvoir mener euh, une seule requête avec euh, le bon mot-clé qui va me permettre de rassembler toute la littérature existante Ça, c'est un petit peu... Euh, le le rôle que joue justement euh, le mot clé, en l'occurrence le mot mèche, c'est une porte, la porte, qui vous permet d'accéder à l'ensemble de la littérature sur un sujet donné. Et ça permet de gérer ainsi euh, la polysémie des termes, ou le fait qu'à un euh, une même maladie, par exemple, on peut, on peut apporter parfois plusieurs noms, plusieurs dénominations. Donc... Euh, euh, c'est à ça que sert en fait un Thésaurus en général d'ailleurs. Donc on peut faire une illustration de ceci. Euh, là, je, en cliquant sur le lien, je vais me rendre sur le Thésaurus Mesh, qui est le Thésaurus qui sert sur PubMed, et du coup il est hébergé, ce Thésaurus, sur le site PubMed lui-même. On peut le trouver aussi ailleurs, par exemple sur le site de l'Inserm, dans une version bilingue assez intéressante pour euh, traduire des termes de du français vers l'anglais, on y reviendra peut-être. En l'occurrence, là, on va directement interroger en anglais. Donc, je vais me rendre sur euh, la page mesh du site de PubMed, la page d'accueil. Et interroger, par exemple, avec Covid-19. Donc là, on voit qu'on a trois résultats qui correspondent à, on va dire, trois candidats euh, pour euh, fournir un, un mot mesh plus tard. Donc c'est ce qu'on appelle les supplementary concepts. C'est-à-dire que euh, les personnes qui indexent en fait, euh, le, les, les résultats, enfin, les, la littérature médicale dans, dans PubMed n'ont non, pas eu le temps de se décider pour une forme, mais ont retenu trois formes qui pourraient un jour... Euh, faire autorité. Là, la, la première forme euh, est proposée, elle a été sous euh, l'aspect euh, du, euh, du SARS-CoV-2, mais euh, dans sa forme complétée, donc Sever Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2. On peut voir en fait que cette forme-là, elle vaut pour ou elle remplacerait tout cela. Le Wuhan Coronavirus, Covid-19, COVID-19 virus, y compris aussi la forme abrégée SARS-CoV-2. Voilà, donc en fait, si j'interroge le PubMed avec cette forme-là, donc pour ça, je n'ai qu'à cliquer sur A to Search Builder. je vais avoir accès déjà à pas mal d'articles qui ont été indexés avec ce mot-clé. Là, on en compte, a priori, 259. On voit les 20 premiers ici. Ce qu'on peut observer dans ces résultats, c'est que la plupart sont accessibles gratuitement, librement. Ici, par exemple, c'est marqué « free article ». La proportion d'articles en open access, puisqu'il s'agit de ça, est très majoritaire ici, dans cette liste de résultats bien supérieur à la moyenne, pour la raison que les éditeurs font actuellement, dans le cadre de cette épidémie de coronavirus, un effort particulier pour libérer en fait, les articles qu'ils publient, c'est à dire qu'une fois publié, en fait, il faut qu'ils soient lisibles par un maximum de praticiens et de spécialistes dans le monde entier, afin que l'épidémie, la pandémie soit endiguée le plus rapidement possible. Mais habituellement, en fait, on a moins d'articles immédiatement disponibles, surtout si on est connecté sur le site public, si je puis dire. En enfin, fait, si, si on utilise le, le lien que Google vous donne, par exemple, vers PubMed, euh, là, vous aurez accès qu'à peut-être 50% des articles qui sont recensés, euh, qui sont indexés par, dans PubMed. Euh, en revanche, si vous suivez ce ce chemin qu'on vous a sans doute montré, vous, a, vous savez le faire par le NT, je vous montre comment le faire par le site de la bibliothèque. C'est le même chemin à peu de choses près. Euh, en tout cas, vous arrivez au même endroit. Donc, quand vous êtes sur le site de la bibliothèque, trouvez un document, cliquez sur ressources en ligne, et là, dans le catalogue des ressources qui s'affiche. Interroger avec Donc là, vous accédez en fait par le proxy de notre université. On voit la marque ici du proxy dans l'URL, passerellenive n 1fr AppMED, ça veut dire que euh, les... Euh, les articles qui seront euh, disponibles dans PubMed hein, seront plus nombreux parce que PubMed, là, dans ce cas, fait le lien avec tout le contenu qui est souscrit par notre bibliothèque, donc tous les abonnements que la bibliothèque a souscrits pour vous permettre d'avoir accès à l'information euh, médicale de premier choix.